Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas Vous fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Sur le temps du jour, vous préservez les autres, la ce d'un salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force, c'est mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le seul. Au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses en fait, le sublime son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Je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 Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. De Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Frères et sœurs, aujourd'hui, s'achève le temps de Noël. À partir de demain, c'est le temps ordinaire qui commence. La liturgie du baptême du Seigneur nous invite à réfléchir sur le sens du sacrement du baptême. Nous avons écouté dans l'Évangile que Jean proclamait et il baptisait. Le baptême donné par Jean invite à entrer dans un chemin de conversion. Mais la question qu'on peut se poser, à quoi ça sert que Jésus soit baptisé Aurait-il besoin de se convertir Nous savons que le baptême donne aussi la vie de Dieu à celui ou à celle qui le reçoit. On est devenu une création nouvelle, comme l'a rappelé Saint Paul. Pourtant, Jésus est lui-même la vie qui s'est manifestée. Car le prologue de Saint Jean que nous avons médité le jour de Noël nous dit ceci. Il était au commencement, c'est-à-dire Jésus, le Verbe de Dieu, était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Si c'est par Jésus que tout est venu à l'existence, lui le Verbe de Dieu, le baptême lui sert à croire finalement.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 puisqu'il va donner le don le plus précieux, c'est-à-dire l'Esprit-Saint. Pour comprendre le sens du baptême que Jésus a reçu, il est important de retourner à la crèche pour contempler Dieu qui s'est fait l'un de nous, Dieu qui s'est fait petit enfant. Si Dieu se fait homme, c'est pour nous sauver. Et pour nous sauver, il a assumé toute notre condition humaine à l'exception du péché. Il se fait solidaire de son peuple. Or, le baptême, c'est le bain de la nouvelle naissance qui nous donne d'être sanctifiés par Dieu. C'est aussi une réponse à l'appel de Dieu qui nous invite tous à être des saints. Mais si Jésus se fait baptiser, ce n'est pas pour être sanctifié, mais c'est pour sanctifier l'eau en vue de notre baptême. C'est ainsi que Saint-Maxime de Turin affirme « Le Christ a reçu le baptême par avance pour que les peuples chrétiens prennent sa suite. » Nous pouvons le remarquer, plusieurs choses se sont passées à la suite du baptême de Jésus. D'abord, il a vu les cieux se déchirer. C'est comme si la communication entre Dieu et son peuple est rétablie. Ce lien qui a été abîmé par le péché originel est désormais rétabli. Les cieux s'ouvrir pour permettre à chacun de contempler ce Dieu qui se fait proche de nous. Une autre chose qui s'est passée, c'est que l'Esprit descendit sur Jésus comme une colombe. La colombe, vous le savez, c'est le symbole de la paix, symbole de la création. Vous vous rappelez sans doute ce passage dans le livre de la Genèse où il est dit « L'Esprit planait sur les eaux ». C'est cet esprit qui, sous la forme corporelle d'une colombe, vient reposer sur Jésus. C'est cet esprit, avec ses sept dons, qui reposera sur le Messie dont le prophète Isaïe a annoncé. Au cœur de cet événement mystérieux, une voix venant du ciel, c'est la voix du Père qui affirme, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Vous pouvez le remarquer, c'est au jour de son baptême que Jésus reçoit le nom de Fils. N'est-ce pas pour nous une manière de nous rappeler que le baptême que nous recevons fait de nous des enfants de Dieu et du même coup fait de nous des frères et sœurs Comme pour Jésus... Dieu le Père dit à chaque baptisé, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. » Dieu peut trouver sa joie en nous dans la mesure où nous acceptons de recevoir son amour qui consiste à garder ses commandements comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture. Rien ne fait la joie de Dieu que le redressement et le salut des hommes. Et c'est là que nous pouvons goûter. La magnificence du Seigneur. Sœurs et frères, en ce dimanche du baptême du Seigneur, prenons le temps pour réfléchir sur la grâce du baptême que nous avons reçue. Comment, dans ma manière de témoigner, je fais fructifier cette grâce Comment je donne envie aux autres de découvrir qui est le Christ La foi, c'est un don et tous les sacrements sont reçus dans la foi au Christ, lui qui est mort et ressuscité. Le baptême, qui est la porte de la foi, nous invite à entrer dans une alliance nouvelle et éternelle avec Dieu dans son mystère trinitaire.